J'arrache le reste de mes pommes de terre. Donc là, on est sur la partie euh, Mona Lisa. Donc là, j'ai pris des caisses. Euh, les feuilles sont encore vertes à part endroit, mais le problème, c'est que j'ai besoin de place. Donc euh, j'arrache. Je ne peux pas attendre. Pour l'instant, les pommes de terre sont plutôt petites, mais on est au bord. Donc euh, c'est assez logique. J'ai toujours ce fil qui m'énerve. Ah, on en a déjà quelques belles quand même. Ah bah ben oui, là ça a l'air d'être un petit peu mieux. C'est vrai que les carolus ont tendance à être trop petites. Alors que là, on a déjà des belles pommes de terre. Là, voilà. On a déjà quelque chose de plus sympa. On n'est pas sous foin comme, comme Seb. Moi, je les avais enterrées quand même. Mais on n'est pas très loin du... Lieu. La surface hein. je crois que je les avais enterrés à 10 à 15 cm je crois là voilà, c'est plutôt pas mal c'est beaucoup mieux que les carolus donc euh, je pense que les carolus euh, à terme euh, je, je sais pas si je les continuerai parce que euh, on voit que le, le rendement est pas du tout le même quoi et là ouais effectivement là on a des plus belles pommes de terre donc c'est quand même beaucoup mieux comme ça voilà, ça c'est de la pomme de terre c'est quand même plus, euh, plus joli ah, là, ça fait plaisir ça fait plaisir de, de sortir les pommes de terre comme ça en de temps j'ai déjà rempli, euh, rempli ma cassette là Moi, je préfère largement le rendement des, des Mona Lisa c'est clair, il n'y a pas de photo c'est comme une mesure Et regardez là j'ai presque j'ai presque rempli ma caisse j'ai fait quoi Un mètre carré même pas Oh merde je l'ai planté c'est pas grave la première caisse est déjà bien remplie j'en prends une autre affleurer quelques vertes là je les ai comme j'ai pas euh... j'ai pas pu récupérer suffisamment de... suffisamment de gazon pour les protéger c'est trop sec impossible de tomber c'est clair la devrait être très bonne Donc on pourrait croire que... que je les ai pas enterrés en fait mais si parce qu'elles sont vraiment sous, sous le paillage. Et avec la croissance, elles sont remontées. Quelques belles, quand même. Et il y en a quand même qui sont pas mal. Là, ça a plutôt bien donné ici. Malgré le, la période de sécheresse, ça a quand même plutôt bien poussé. Amis, les fourmis sont toujours là. Elles sont, elles sont vraiment en surface quoi. ça, ça c'est beau on a les caractéristiques de la, de la pomme de terre elle-même hein, de toute façon, plus la sécheresse il faudrait faire un essai en arrosant les pommes de terre mais déjà, je trouve que sans effort c'est déjà pas mal hein. Ça, ça marche très bien vraiment ah il faudra supprimer les parties vertes qui sont toxiques ça va me faire ça va me faire de la place pour les haricots la deuxième caisse est pleine pratiquement du vert parce que là vraiment j'étais trop trop affleurant bon, là, il faut que je change de caisse le sol leur a bien convenu il était bien enrichi j'en ai une qui qui s'apprêtait à repousser pareil une autre qui voulait repousser Pas mal Donc là, on commence à défiler sa peau mira Donc, je vais m'arrêter bientôt il va me rester encore quand même quelques quelques Mona Lisa on a encore un peu Je vais en un petit peu celle là il m'arronte pointue Et à la fin je pense ah, on y est là on commence à voir un peu de rose je pense que cette fois c'est bon je suis au, au bout, ouais c'est ça voilà ça c'est ce que j'ai ramassé euh, sur 3 mètres carrés à peu près le terrain fait un peu un trapèze donc je pense que ça fait un petit peu plus de 3 mètres carrés voilà donc c'est plutôt pas mal pour la Mona Lisa donc voilà ce qui reste pour la Sarpo la Sarpo Mira donc il doit rester entre 3 et 4 3 et 4 mètres carrés donc les premières Sarpo sont de cette taille j'espère qu'elles seront plus grosses euh, ben voilà, écoutez euh, si vous avez aimé la vidéo euh, mettez un petit pouce en l'air et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour vous tenir informé de la sortie de mes dernières vidéos, à bientôt